aujourd'hui on va faire un béret très très facile à la portée des débutantes et donc il va être rapidement fait et il ne, il ne prend pas beaucoup de fil, ne demande pas beaucoup de fil, 90 grammes tout au plus donc voilà c'est ce genre de, de béret regardez je l'ai embellé avec une petite fleur ici à 6 pétales et celui-là aussi c'est la même chose j'ai mis une fleur une paf fleur avec ces, ces, ces paf là donc et ai mis un petit œil qui dit attention j'ai une œil à j'ai un œil à la tête je vous ai à l'œil donc on va faire ce vous pouvez faire mettre des fleurs pas mettre embellir votre le béret pour une petite fille avec d'autres appliques qu'elle adore donc voilà, c'est un point qui est fait avec des clusters, des clusters très faciles, ça nécessite de savoir faire des brides, c'est tout. Donc moi j'ai travaillé ce, ce bébé, avec, le, ce bébé pardon, avec ce fil là, bébé rainbow, c'est un fil numéro 4, c'est un fil numéro 4 et j'ai utilisé... C'est un fil numéro 4 et j'ai utilisé euh, presque deux pôles, de Avec la fleur et tout, j'ai utilisé un crochet numéro 6 pour le travail du point. À la fin ici, j'ai préféré utiliser un crochet numéro 5. Voilà. Vous aurez oh, besoin ben... donc des, des crochets, un crochet qui correspond au fil. À propos, ce fil, il est... J'ai dit, c'est numéro 4, je sais pas, le, il, il fait, c'est de l'acrylique. La pelote a 80 mètres, 80 mètres de fil. Donc, j'ai utilisé presque les deux pelotes. Pas tout à fait les deux pelotes, presque. Donc, on aura besoin d'une paire de ciseaux, une aiguille. Vous aurez besoin également de marqueurs et un ruban mètre pour mesurer. Voilà, on va commencer tout de suite. Restez avec moi. Je vais commencer par faire un cercle magique, donc je prends le fil comme ça entre ma main, je le je, je, je prends ensuite, je fais comme ça, je le, je le prends entre mes doigts, entre mes doigts comme ça, et je, je mets le crochet sous le premier et je vais sur le deuxième et je tire, voilà. J'ai mon nœud magique, maintenant je vais faire trois mailles en l'air. 2 et voilà, 3 Donc, pour moi, c'est une bride. Je Et je vais prendre le fil, aller faire une deuxième bride, mais je ne vais pas la finir. Je vais faire une troisième bride. Je laisse tomber les deux premières boucles. Maintenant, j'ai trois boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je laisse tomber les trois boucles. Maintenant, j'ai fait ce qu'on appelle un cluster ou bien une grappe ou un groupement de mailles, donc voilà, je vais faire deux mailles en l'air, je vais faire 6 comme cette, 6 de ces classes-là, je vais en faire 6, j'ai fait deux mailles en l'air, je prends le fil, je m'introduis dans le cercle et je vais faire une bride mais que je ne finis pas, je laisse tomber les deux premières boucles et je garde autre sur, les autres sur le crochet, je fais un jeté, je commence une deuxième bride, je laisse tomber deux, deux boucles. Je garde la troisième sur le crochet. Je vais faire une troisième. Je prends le fil. Je m'introduis dans le cercle. Voilà. Je prends encore le fil. Je laisse tomber deux. J'ai maintenant quatre boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je les laisse tomber en une fois. C'est ça le cluster. C'est des brides euh, crochetés ensemble à la fin. Donc, qu'on ne termine pas. Qu'on commence et qu'on termine pas. Et qu'on qu'on finit ensemble. Ils finissent ensemble en grappe. D'accord Donc, je vais faire encore deux mailles en l'air. Je sépare les clusters par deux mailles en l'air. Donc, je prends le fil. Je m'introduis dans le cercle magique. Je fais, je fais un jeté. Je, je commence une bride. Donc, voilà, je commence. Je laisse tomber... Les, les deux boucles, c'est le travail qu'on fait normalement pour une bride, mais on ne finit pas normalement on fait un jeté et on fait sortir les deux boucles, là on ne va pas le faire on va faire un jeté et on va faire une deuxième, boucle, une deuxième bride qu'on commence, voilà, et qu'on ne termine pas un, un autre jeté et je m'introduis pour faire une troisième bride que je commence voilà, je laisse tomber deux boucles maintenant que j'ai quatre boucles sur le crochet je fais un jeté et je les laisse tomber en une fois Maintenant, j'ai combien 1, 2, 3. Il me reste à faire encore 3 dans le cercle magique. Donc, je sépare les clusters par 2 mailles en l'air. Pardon, je, voilà, je vais commencer à notre cluster. Voilà, je ne finis pas. Deuxième bride que je ne termine pas. Troisième bride que je ne termine pas. Voilà, je fais un jeté et je vais laisser tomber les quatre boucles. Voilà, 1, 2, 3, 4. Je fais 2 mailles en l'air. Je vais faire la cinquième maintenant. La cinquième grappe. Voilà, j'ai introduit le crochet. Et voilà. Donc voilà, il me reste une affaire. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles en l'air qui séparent vous pouvez, si vous n'aimez pas avoir de grands trous comme ça, de, grand, de, de grandes séparations, vous pouvez faire qu'une seule, séparer par une seule maille en l'air. Ce sera toujours la même chose. Enfin, ce, ça c'est plus aéré. Donc je, je termine. Voilà ma, ma sixième grappe. Et je n'oublie pas quand j'arrive à la fin, je n'oublie pas les deux mailles en l'air qui séparent. Voilà. Maintenant que je suis arrivé là, je ne vais pas finir faire une maille coulée sur les trois mailles en l'air, trois mailles pour les, la, les trois mailles en l'air là. Non, je vais me, même, je vais introduire mon crochet. Vous vous rappelez, on avait on avait réuni les trois mailles en une en une seule maille ici. Donc je m'introduis sur, sous le haut de la grappe, vous voyez, ça c'est, ça c'est les deux mailles en l'air, et ça c'est le haut de la grappe, et ça c'est les trois mailles en chaîne, les, les trois mailles chaînettes, pardon, donc je m'introduis sous les deux mailles de la grappe, de la première grappe, et je fais une maille coulée, voilà, on a terminé, je peux maintenant tirer le fil et fermer le cercle magique, hein, vous voyez je vous fermez, vous tirez sur le bout de fil. On va le faire entrer par la suite. Avec, on utilise une aiguille et on le fait entrer. Je commence le deuxième rang. Maintenant qu'on a, on a terminé le premier, on commence le deuxième. Je, donc, j'ai fait une maille coulée ici. Je vais aller dans cet espace euh, des deux mailles en l'air qu'on avait fait. Donc, je vais m'introduire dans l'espace et faire une maille coulée. Donc, je me déplace pour aller dans cet espace. Je fais trois mailles en l'air et je vais commencer encore à faire des grappes. La première je fais que deux brides. Considérons que celle-là c'est une bride. Donc je vais faire deux brides et je les réunis ensemble. Je sépare, par deux mailles en l'air et dans ce même espace je vais m'introduire et faire trois, faire une grappe. Hein? On, on va faire la grappe comme on avait fait au premier rang. Donc, voilà. Mes trois brides incomplètes que je réunis à la fin ensemble. Donc, dans, la, dans le premier espace, de mailles en l'air, on a, on a fait cet ensemble-là. Je fais, je, toujours je sépare par deux mailles en l'air. Je vais aller me déplacer. Vous avez votre cluster ou votre grappe ici. On a deux mailles en l'air ici. Donc, je, je fais un jeté. Je prends le fil et je m'introduis dans cet espace pour faire une grappe. Donc, je fais une première bride, une deuxième et la troisième. Je la commence, voilà. J'ai les, les quatre boucles sur le crochet. Je prends le fil et je laisse tomber, les, les, trois, les, les trois ensemble. Donc, je les réunis ensemble. Je fais deux mailles en l'air et dans ce même espace, je vais faire un autre, un autre cluster ou un, une autre grappe. C'est comme vous voulez les appeler. Hein, C'est des brides qu'on qu réunit ensemble. On ne les finit pas, on les termine pas au début, mais on les finit ensemble. Donc, je vais faire une maille en l'air et je termine. Donc, dans chaque espace, dans chaque espace, donc chaque, sous chaque deux mailles en l'air qu'on avait fait, on va faire la même chose jusqu'à la fin. Donc, finissez, on se retrouve ici. Non, on est arrivé à la fin. Donc, à la fin, il ne faut pas Oubliez les deux mailles en l'air qu'on fait d'habitude. Et maintenant, on va terminer. Vous vous rappelez, on commence par une, deux, trois mailles en l'air. Mais on ne va pas aller introduire notre crochet dans la troisième maille en l'air ici. Non, on va l'introduire sous la maille qui a regroupé les brides. Pas ces deux-là. Ces deux-là, c'est les deux mailles en l'air. C'est sous celle-ci. Donc, je m'introduis sous celle-ci, je fais une maille coulée. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a là Regardez. Vous voyez, on a une maille, un espace ici où on a mis deux groupements, deux grappes. Ici, deux grappes et ici, deux grappes. Vous voyez, dans, la, dans cet espace, on a fait deux grappes. Mais là, on a encore un espace. Vous voyez Donc, si vous voulez, vous avez peur de vous perdre. Voilà, vous avez... C est, c est, ce groupement là de deux, de deux groupes de deux clusters. Mettez un marqueur dessus parce que nous on va travailler maintenant même dans ces espaces là, mais ici ça va rester constant. Ça va être toujours deux, deux clusters dans la même. Donc vous m'avez compris. Regardez, on a dans chaque espace on avait travaillé deux groupements deux grappes. Hein? Donc, ces grappes-là, le, le prochain rang, on va travailler dans cet espace, deux grappes encore, ça va rester constant. Et on va travailler dans ces espaces-là, une seule grappe. Donc, ça va, mettez, mettez, si vous avez peur de vous perdre, mettez des marqueurs dans ces espaces-là, entre les deux groupements. Comme ça, vous savez que quand vous arrivez ici, vous devez faire deux, deux grappes. Dans, dans, ce, dans cet espace. Mais l'espace entre les deux grappes, entre celle-là et celle-là, en ces groupements, on ne met qu'une seule, un seul cluster ici. Donc une seule grappe ici. Mais là, quand vous arrivez dans cet espace, vous faites deux. Donc pour ne pas vous tromper, regardez, ici c'est visible, vous avez les deux clusters en même temps dans, dans le même espace. Mettez entre eux un, un marqueur. Comme ça, quand vous arrivez ici, vous savez que vous devez refaire la même chose dans cet espace. C'est tout. Donc, voilà. Combien d'espaces, combien de groupements où je dois faire deux, j'en ai. Je, voilà le fil de la fin. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 6. Bon. Le prochain rang qu'est-ce qu'on va faire? Donc. J'ai terminé par maille coulée. Je vais me déplacer dans cet espace, dans ce premier espace où il y a le marqueur. Je me déplace par une maille coulée. Et là, je vais faire trois mailles en l'air et ensuite deux brides. Ça, c'est la première grappe. Donc, euh, voilà ma première. Je fais un jeté, je laisse tomber les trois boucles. Je fais deux mailles en l'air parce que là, j'ai dit dans cet espace, je dois travailler deux, deux, euh, deux grappes. Donc, donc je, je, me, je reviens dans le même espace et je vais faire un autre, une autre grappe. Voilà. Deuxième bride. Et voilà la troisième bride. Je peux enlever ce marqueur. Voilà. Je n'ai pas besoin, mais pour les débutantes, on doit faire attention. Donc, j'enlève, je l'enlève d'ici et je le remets ici, si je veux, parce pour garder toujours dans cet espace. Et, et ça va aller comme ça, regardez ici, hein? on les voit très bien, ils sont là, les groupements, où je travaille deux, deux groupements, ça se voit, sur... Euh, Bien que cette couleur elle est un peu terne, on les voit très bien. Ils sont là. Donc, on va continuer à travailler comme ça. J'ai fait deux. Et donc, je me déplace sur l'espace suivant. Et je, je fais d'abord deux mailles en l'air. Chaque fois, entre chaque grappe, il y a deux mailles en l'air. Je vais m'introduire dans cet espace et faire un seul cluster. Je fais deux mailles en l'air, mais là, ça, ça y est, c'est juste une. J'arrive ici, où il y a deux, dans le même espace. Donc, il y a le, le, le marqueur. Donc, j'enlève le marqueur, et je sais que je dois travailler dans cet espace. Dans cet espace, je dois travailler deux grappes, séparées par deux mailles en l'air. Première grappe. Donc, deuxième bride. Troisième bride. Deux mailles en l'air, je reviens au même espace et je refais un autre cluster. Ok Pardon. Voilà. Donc, ici, j'ai un cluster déjà. J'ai un deux clusters. Donc, je travaille deux. Une... Deux. Et là, dans cet espace, avant d'y aller, je dois faire les deux mailles en l'air, et là, je vais faire un autre groupement de brides, mais un seul. D'accord Je sépare par deux mailles en l'air, et là, j'arrive ici. Ici, il y a mon marqueur, ça me dit que je dois faire dans cet espace deux clusters. Donc, je commence par faire le premier. Voilà. Je réunis mes, mes brides. Je fais deux mailles en l'air. Et je vais faire le deuxième. Donc, je commence ma bride. Deuxième bride. Ma troisième bride. Et là, je vais les réunir ensemble. Je fais deux brides de séparation. Et je me déplace dans cet espace. Cet espace, il n'y a pas de marqueur. Donc, il n'y avait rien dessous. Je vais faire une seule grappe. Ok Voilà. Je vais réunir mes brides. Je fais les deux mailles en l'air de séparation. J'arrive... Ici, il y a mon marqueur, ça me dit deux clusters dans cet espace. Ok, voilà. J'ai oublié de mettre le marqueur. Faites attention, s'il vous plaît, chaque fois que vous faites deux, remettez vos marqueurs. Même si moi, j'oublie. Parce que ça se voit d'ailleurs, regardez. Là, ça va être vous n'aurez même plus besoin de, de faire les marqueurs parce que dès que vous arrivez ici, vous voyez deux, vous savez que vous devez faire deux. Donc j'arrive à faire. Maintenant, je vais faire la troisième bride. Voilà. Puisqu'il y a deux clusters, donc je, je, je sépare par deux mailles en l'air dans le même espace, je vais faire un autre cluster. Je sépare maintenant. J'ai fait mes deux clusters ici je sépare par deux brides et là dans cet espace je vais faire une seule, un seul groupement de brides deux trois voilà deux mailles en l'air de séparation et je termine jusqu'à la fin du rang comme ça, d'accord on se retrouve voilà j'ai terminé donc ce rond là la dernière, le dernier cluster ici, ici un seul, ici, donc et je dois n'oublier surtout pas les deux mailles en l'air, et puis, on va, un, deux, trois, non, je m'introduis ici, okay. voilà, et je fais une maille coulée, on a fini ce rond, d'accord, voilà ce rond fini, maintenant, on va, finir, on va continuer à travailler comme ça, je me déplace, je fais une maille coulée et je suis ici. Donc, je suis arrivée sur ce, ce cluster. Il y a deux. Donc, normalement, si je m'introduis dans cet espace, je dois faire deux, deux clusters encore. Alors, qu'est-ce que je fais Je dois me déplacer. Pour arriver à cet espace, je fais une maille coulée. Voilà, une maille coulée. J'enlève le marqueur. Et je sais que je dois faire deux clusters. Je commence par faire ici trois mailles en l'air. Et puis deux brides que je ne finis pas et je les termine en une fois. Je fais deux mailles en l'air et dans le même espace je vais faire un autre groupement. Une autre grappe. Voilà. Voilà, j'ai fait mes... Vous voyez, ça, ça commence à se voir. Je fais deux mailles en l'air et je m'introduis maintenant dans cet espace regardez maintenant combien ici j'ai les deux là où je fais les deux maintenant j'ai deux espaces donc je vais, il y a une augmentation je vais faire un, une grappe ici une grappe ici dans l'espace où il y a le marqueur sous là où il y a les deux je fais deux une, un, un groupement ici et un groupement ici ici je fais deux vous continuez donc le rang suivant on aura trois, trois espaces comme ça, que vous allez remplir par des grappes. Mais là, mais dans ces espaces-là, une seule grappe. Le seul endroit où on fait deux grappes dans le même endroit, c'est ici, là où il y a les marqueurs. On l'a six fois. Donc une, deux, trois, quatre, cinq, six. On le fait six fois. Donc, attention, n'oubliez pas les, les les deux mailles en l'air. Regarde, euh, de travailler. Ici, j'ai oublié. de L'erreur s'explique. Ici, je n'ai pas fait attention et j'ai oublié de, de travailler dans ce, euh, cet espace ici. J'ai oublié de faire un cluster ici dans cet espace et ça m'a fait un trou dans mon béret. Et je ne l'ai vu qu'à la fin. Je ne l'ai vu qu'à la fin euh, parce que quand vous travaillez, je n'ai pas fait attention. Donc, l'erreur est humaine. Et puis, ce qui se fait manuellement, c'est ça qui fait son charme, les petites erreurs. Voilà. Maintenant, on continue. Je vais continuer avec vous à travailler, donc on a dit, cet espace-là, après les deux groupements-là dans le même espace, ici je vais faire une seule grappe. On fait une seule grappe, voilà. je la termine, la troisième bride, et n'oubliez pas les deux mailles en l'air, ça aussi on risque d'oublier. Et n'oubliez pas les espaces comme j'ai fait. Parce que de travailler dans les espaces, quand on oublie, il hein, y a un trou qui reste. Ok Voilà. Chaque espace, je fais un, une seule grappe. Dans les espaces où il y a les marqueurs, je fais deux... Je, je je, je, C'est constant. On fait toujours deux grappes. Vous continuez jusqu'à avoir... Le diamètre que vous voulez. Moi j'ai un tableau ici que je garde. Tous les tableaux ne sont pas parfaits. Alors moi je garde ce tableau là. Il y a l'âge, l'âge de la naissance et jusqu'à l'âge adulte pour femme et homme. Là il y a le tour de tête. Donc tour de tête en centimètres ici. Et il y a le diamètre du bonnet. Qu'on voit le diamètre du bonnet. Donc le diamètre c'est quand vous mesurez d'ici à ici. Ici, Ça, c'est le diamètre du bonnet normal. 10, voilà, voilà ces mesures-là. C'est le diamètre du bonnet normal. Comme on est en train de travailler un béret, un béret, c'est un peu plus large. Un peu plus large pour qu'il qu qu soit comme ça, euh, vers l'arrière, qu'il soit tiré d'un côté et vers l'arrière. Donc, si on a, par exemple, pour la femme, on a 18-19, on rajoute, euh, je l'ai marqué ici, on rajoute de 5 à 7 cm. Donc, il sera un peu plus large. Au lieu de faire 18, 18. Par exemple, là, moi, j'ai mon béret qui fait, celui-là, il fait plus que 18. Regardez. Ah, alors, comme ça, d'ici à ici, il fait 27 cm. Donc, mon béret, il ne fait, fait, fait pas 18, 19. Il fait 27 cm. Donc, il est plus large. Mais il est plus court. Le bonnet, il couvre les oreilles. Des fois, on fait un pli pour... Euh, sur, sur la tête mais là le, le béret à peine il couvre les oreilles il, il, des fois il les couvre même pas donc voilà ça c'est la hauteur du bonnet et la hauteur du bonnet comment une fois fini mon béret je le plie je le plie et voilà la hauteur obtenue je d'ici de ce point là jusqu'à la bordure la fin de la bordure et je mesure Là, j'ai 22 cm. Ça, c'est la hauteur du mont béret. Donc, pour la femme, normalement, la hauteur du bonnet, entre 23 et 25 cm. Voilà, si vous avez la personne à qui est dessiné le bonnet, c'est bien. Sinon, on suit ces mesures et on rajoute ou on diminue quelques centimètres. Et je suis arrivée à un diamètre du bonnet 25 dia 25 cm Là, je crois que je vais m'arrêter là vu que pour la femme le diamètre doit être entre 18 pour la femme entre 18 pour les femmes entre 18 et 19 et 19 si on rajoute les environ 5 cm c'est ça donc ça fait les 23 25 voilà. Donc, j'arrête On va arrêter maintenant les augmentations. On va continuer le travail sans augmenter. 1, 2, 3. Donc, je j'introduis le crochet en haut de la de ce de cette grappe. Ensuite, je vais aller me déplacer ici avec une, avec une maille coulée. Maintenant, on ne va plus faire d'augmentation dans chaque espace. On va travailler. Une seule grappe, même ici, même ici, regardez. Voilà, ici, où il y avait les deux, même ici, entre les deux, on va travailler une grappe, une grappe dans chaque espace. On commence par faire les, les trois mailles en l'air de la première bride, et une deuxième bride, une troisième bride, et on va les réunir ensemble. Voilà notre grappe. Maintenant, on va pas faire une deuxième, on va faire les deux mailles en l'air, et on va passer à l'autre espace, faire l'autre grappe. dans chaque espace, faites un cluster, un seul cluster. Il n'y a pas d'espace, où il y a deux clusters maintenant. Vous faites les tours et combien de, de lignes vous allez faire. Par exemple, moi ici, j'en ai fait trois, je crois, attendez. Je vais faire, quand le fil est fin, vous pouvez faire cinq ou six, mais là, avec un fil épais comme celui-là, j'ai fait 1, 2, 3. Et le bonnet va commencer à, à, à s'assembler. Et le béret va commencer à s'assembler. Donc, on fait des ronds en ne travaillant qu'un qu un seul cluster par espace. Continuez comme ça. On se verra une fois que vous aurez atteint... Comment on va savoir qu'il faut arrêter? Je vais vous, vous, vous le dire. Ah non. Là j'ai oublié de faire les deux mailles en l'air. Ne les oubliez pas avant de passer faire l'autre cluster. Donc continuez comme ça pour chaque espace un seul cluster, un seul tout autour et pendant un certain nombre de rangs. Donc on va voir pour la femme, pour la femme la hauteur du bonnet. Doit être entre 23 et 25, or c'est un béret. Béret n'est pas très long, n'est pas aussi long que le, le bonnet. Donc il faut compter il faut compter les 5 cm qu'on va faire pour cette bande là et, et la hauteur que vous allez avoir. Donc voilà, je fais comme ça et je compte. Vous, vous vous prenez votre après il va commencer se... après il va commencer à s'assembler se... donc il va plus être comme ça comme un apprendre non. il va commencer donc et vous pliez vous, vous mesurez vous mesurez votre bonnet selon la hauteur si vous faites pour un enfant ou pour la femme je sais pas donc vous mesurez votre bonnet par exemple moi là j'ai fait et 16 et demi et demi 17 cm 17 cm plus j'ai fait 5 cm presque 6 avec la dernière 5,5 ,5 cm de bande 5,5 ,5 de bande. ce qui fait c'est une hauteur totale normale la hauteur totale du bonnet jusqu'à la 22 et alors que la hauteur normale, normale d'un bonnet, c'est 23 et 25. Moi, j ai, j ai, il est un peu long, il couvre un tout petit peu les oreilles, mais j'aime bien. J'aime bien, comme ça. Vous comprenez donc, euh, si c'est pour un enfant, vous regardez la hauteur. Si la hauteur, est, par exemple, est 19-20, euh, il faut diminuer euh, 20 cm de, de, euh, 5 cm de ces 20, par exemple. Et donc, vous, vous allez crocheter et avoir... Quand votre bonnet atteint, atteint d'ici à ici, par exemple, 15 cm vous arrêtez, 13 cm même, vous arrêtez. Et vous faites la bande. Et ça sera, ça sera dans les, les mesures qu'il faut. D'accord On continue comme ça et on se retrouve. Voilà, j'ai fait, fait un, deux. Et là, je termine le troisième rang. Donc, je, je vais... Je vais introduire mon crochet dans le premier cluster. Ok, Voilà ce que j'obtiens. Et, et le dernier rang, je n'ai pas fait de, de maille de séparation. Dans le dernier rang, j'ai fait une seule maille. Je séparais par une seule maille parce que, comme ça, il me fait un peu peur. <rire> je trouve qu'il est grand. Mais en fait, l'autre, il était comme ça. Finalement, non. Donc voilà. On va mesurer combien j'ai fait maintenant la hauteur de mon béret je le plie en deux et je prends mon mètre mon ruban et voilà j'ai exactement 17 voilà, regardez j'ai 17 moi j'ai 17 cm j'ai fait trois ronds parce que le fil est gros et il, il est épais et le, le crochet numéro 6 c'est normal donc que trois ronds, mais si vous avez un fil qui est plus fin, et un crochet plus fin, donc vous aurez à faire plus de ronds, pour arriver à la mesure, par, là j'ai 17 cm, plus 5, ça va faire, ça fait 22, 22 alors que normalement, la hauteur c'est entre euh, du bonnet, normalement, 23, entre 23 et 25 pour la femme. Pour la femme, c'est entre 23 et 25 la hauteur, et moi j'ai 17, 17 plus 5, ça fait 22, donc ça va, c'est bon. Après, qu'est-ce qu'on va faire Une fois terminé, une fois que vous aurez terminé, moi j'ai fini, euh, c'est suffisant pour moi, Mais juste après trois rangs, mais pour, comme j'ai dit, pour un fil fin, c'est, il faut plus. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire On va faire la bordure. Cette bordure-là. On a déjà vu le point. Vous vous rappelez, on avait fait le, le snood. Je vous laisserai le lien de la vidéo. On avait fait ce snood. C'est le même point, c'est la demi-bride qu'on va utiliser. C'est la même chose. Donc, pardon. Je suis là. Je, donc, je, je, je me suis accrochée à la... À la à au premier cluster donc je vais faire deux mailles en l'air comme une première bride et je vais m'accrocher dans le, je vais pre prendre le fil et aller dans le vide dans l'espace et faire une autre demi bride on va faire des demi brides tout au tout autour du beret pardon je vais faire comme ça comme ça vous verrez mieux je prends le fil et je vais aller en haut du cluster et prélever une maille et faire une, une demi-bride dans l'espace une, une demi-bride et ici dans, euh, en haut du cluster une demi-bride dans l'espace une demi-bride en haut du cluster la demi-bride vous vous rappelez on prend le fil et on, on introduit le crochet, on tire le fil, on a trois boucles. Je prends le fil encore une fois et je laisse tomber les trois boucles. C'est ça la demi-bride. Donc on fait des demi-brides. Si vous trouvez que votre bonnet, on peut le faire après. C'est pas grave, même si vous le faites pas comme ça. Maintenant, on va faire des, euh, des demi-brides tout autour du béret. On prend une maille sur le haut du cluster et une, une, une maille ici je vous ai dit que le dernier rang moi j'ai fait qu'une maille de séparation les deux j'ai fait deux deux mailles de deux mailles en l'air de séparation des clusters mais le dernier rang j'ai fait qu'une seule pour qu'il se rétrécisse un peu donc je vais aller et faire mes demi brides donc là ici une fois sur le cluster et une fois dans l'espace dans cet espace regardez vous avez la maille où on a ça c'est la, la, la, la, la, la maille en l'air ça c'est la maille en l'air qu'on avait fait ici et ça c'est la maille du groupement de, de la grappe donc Faites des, mailles, faites des mailles serrées, partout, tout autour du, du béret, et on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé ce rond, et je vais m'accrocher sur les deux premières mailles qu'on avait fait, c'est la, la première demi-bride. Donc là, maintenant, sur la deuxième maille, je vais faire une maille coulée. Et vous vous rappelez, on avait fait les mailles serrées. On avait fait des mailles serrées. On avait dit qu'on avait cette chaînette. Si on tournait, on avait l'autre chaînette. Donc nous, on va également travailler nos demi-brides, mais sur le brin qui est derrière. Sur le brin qui est derrière et faire des mailles en l'air faire des demi-brides. On va donc, on va donc aller, pas sur celui-là, celui-là on veut le garder, on veut le garder comme ici. Donc, cette chaînette, on doit la garder, donc on tourne le travail, vous avez l'autre qui est là, et donc on, et on travaille nos demi-brides ici, sur ce brin arrière, sur ce brin qui est à l'intérieur, en bas et à l'intérieur. On avait déjà fait. Je vous laisserai le lien du, du point et du et du smooth qu'on avait fait. Donc on va travailler. Si vous trouvez que votre béret est trop large, voilà moi ce que j'ai fait pour celui-là, c'est que par exemple, au lieu de travailler chaque demi bride, je travaille deux demi brides et, et je saute une et je je laisse une. Ça se verra même pas. Donc, je travaille deux. Moi aussi, je trouve ça, c'est trop large pour la tête. Donc, euh, je l'ai diminué. Et là, même en apparence que c'est petit, mais c'est juste parfait pour la tête, pour que ça tienne bien. Donc, voilà ce que j'ai fait. Euh, à vous de voir les mesures que vous avez dans le tableau. Pour le tour de tête et essayer d'avoir le même tour de tête donc je travaille deux je saute une celle là je vais pas la travailler et je vais aller donc, je, je répète donc voilà j'ai travaillé deux demi brides celle là je vais pas la travailler et je vais aller sur la suivante travailler deux demi brides comme ça je saute celle là et je travaille c'est la séquence que j'ai fait je travaille deux et je saute une et je regarde. Il ne faut pas que ce soit trop serré. Voilà, j'ai travaillé deux. Je vais sauter celle-là et aller sur la suivante. Si vous avez l'enfant ou, la, ou la, la, la personne pour laquelle vous faites ce béret, qui est à côté de vous, posez le béret sur la tête et mesurez. Regardez ce que ça donne. Je vais continuer à faire des ronds de demi-bride moi j'ai fait là 5 cm c'est très joli que d'avoir cette bande assez large donc vous continuez vous faites vos tours vous faites les diminutions nécessaires ce que vous, ce que vous sentez selon le beret que vous êtes en train de faire, selon le fil et on se retrouve à la fin du rond vous n'allez pas faire un, euh, ici, c'était la, la, la, le début du, du rond. Donc, quand vous terminez le rond, ne faites pas de maille coulée. Allez directement continuer en maille en demi-bride. Donc, voilà. Vous continuez en demi-bride. Ça, c'est la maille de, du départ, c'est ici. Donc, chaque fois que j'arrive, je, je fais maintenant les tours. Sans faire, sans faire de mailles coulées, pour pas avoir une chaînette comme ça. On continue à faire les... Donc, vous introduisez, même si vous arrivez à la fin du rond, vous introduisez votre crochet, vous continuez à faire des demi brides Regardez, moi j'ai fait les diminutions. Et voilà ce que ça donne. Mais comme j'ai changé un crochet, j'avais un crochet numéro 6, j'ai changé le crochet au numéro 5. Donc, ça va s'assembler encore plus et ça va être juste parfait. D'accord, vous continuez comme ça. Voilà, j'ai fait ma bordure maintenant. Donc, voilà, j'ai fait... Moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle est destinée pour une femme. Donc, euh, <coughs> j'ai fait 7 rangs de mailles serrées. Maintenant, je vais... Le dernier rang, on va faire... Regardez ma dernière maille. Je, elle, elle, elle ne se voit pas, mais, mais j'ai mis un marqueur. Donc, oh, le dernier rang, qu'est-ce qu'on va faire Des, des mailles serrées. Je, je pas devant, mais toujours sur le même brin qu'on utilisait pour les, les demi-brides. On va l'utiliser pour faire un rang de mailles serrées. Ce rang de mailles serrées permet de ne pas avoir cette, cette, comme ça, cette séparation entre les chaînettes. Regardez sur celle que j'avais travaillée, le rond de mailles serrées, il est, il est fermé comme les autres Si on fait un rond de demi de bride donc on laisse, on va, on va avoir cette partie qui est différente de, de celle-là. Donc on continue, on va faire le tour en mailles serrées. C'est le dernier rang. J'arrive à la dernière maille, donc je vais faire ma dernière maille serrée et Ensuite, dans la, la première du rond, normalement, donc je vais faire là une maille coulée. Je coupe mon fil et voilà mon béret est terminé. Je vais introduire ce, ce bout de fil avec à l'aide d'une aiguille. Je vais le cacher. Donc, je vais faire comme ça. Je vais faire Ensuite, je reviens dans l'autre sens. Voilà, j'enlève le marqueur. Maintenant il nous reste à faire une petite fleur.